Mathilde ne dit rien. Écrit par Tristan Sol, il fait 328 pages et il est édité chez Le Cartanier. C'est le premier volet d'une série qui s'appelle Chroniques de la place carrée. Alors l'auteur, d'habitude, est connu. Il écrit sous le nom de Grégoire Courtois d'habitude, mais, mais là, il a pris un pseudo pour euh, pour écrire ses chroniques. Mathilde, travailleuse sociale au sein du conseil départemental fait de son mieux pour aider et réconforter les autres. Quand une famille de son quartier est menacée d'expulsion, elle ne peut pas ne pas réagir. Sa vie n'a pas toujours été simple, et si Mathilde ne dit rien, elle prend les choses en main. On découvrira les destins complexes, touchants, de personnages plus vrais que nature, dans les, dans les milieux associatifs, dans différents environnements. Mathilde porte en elle de sombres secrets. Destinée à une carrière de sportive de haut niveau, la vie en a décidé autrement. Des erreurs de jeunesse, des mauvaises décisions, et puis la candeur, la crédulité l'ont conduite au bord du gouffre. Dans ce premier roman des chroniques, suspense et tension viennent bouleverser le portrait d'une femme brisée qui fait face à son dernier choix, se battre, ou disparaître. Un roman sociétal, très urbain, une ambiance inquiétante, un coup de théâtre, bref, un excellent polar domestique sans bruit, sans scène spectaculaire, mais avec tellement de force. Une écriture vivante, moderne, caractéristique du langage des banlieues. Impossible d'en dire plus sans dévoiler l'intrigue. Lire pour comprendre, c'est poignant, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de ces chroniques. Le tome 2, Héroïne, vient de paraître. Bonne lecture.